Bonjour à tous Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance, donc Anthony, Thibault, vous avez l'habitude je pense, à force. Euh, donc nouvelle vidéo en partenariat avec les Indien sur le thème, euh, un petit thème en duo, c'est-à-dire on va essayer de faire une séance à, à deux, donc de bouger à deux pendant ce confinement, donc euh, séance, vous l'aurez compris, réservée aux personnes qui, qui sont confinées, au moins à deux euh, et on va enchaîner des, des petits exercices toujours en, en binôme pour travailler euh, musculairement la coordination faire monter un, un petit peu le cardio le bas du dos voilà vous allez voir les différents exercices qu'on qu va vous proposer euh, sur ce principe là un petit circuit de 10 ou 11 minutes que vous pouvez à nouveau refaire plusieurs fois dans dans la journée que vous pouvez adapter si besoin pour cette séance là le matériel vous voyez au fond notre petit, rou... notre petit rouleau papier toilette habituel, euh, c'est léger, c'est facile à, à s'échanger, à lancer, ça ne prend pas de risque donc c'est pratique. Une chaise par personne aussi. Une chaise ou un tabouret, si c'est un tabouret, vous faites attention que ça ne glisse pas. Je l'ai mis sur un tapis, vous pouvez caler contre un mur, vous faites comme vous le sentez. Et on va commencer donc, par deux déjà, en prenant ce petit rouleau. Si c'est autre chose, c'est autre chose, hein. ça peut être un petit ballon. Euh, un petit coussin, quelque chose qui ne craint pas, vous prenez pas un oeuf dans l'idéal. Et on va commencer en se mettant pieds joints, l'un à côté de l'autre. C'est tout simple et on échange le rouleau. Donc ceux qui ont un peu plus d'espace que nous, l'idéal c'est de le faire sur une distance un petit peu plus grande. Comme ça, ça va varier un petit peu sur les côtés, ça va déséquilibrer. On peut envoyer un peu sur la gauche, un peu sur la droite. On va toujours bien le chercher avec les deux mains. Et on met un petit peu de rythme pour faire gentiment monter le rythme cardiaque. On peut accélérer, on peut varier un petit peu en haut, en bas, toujours attention à avoir quelque chose au cas où à côté. Bon là on est les deux pieds donc ça va, on accélère encore un petit peu les transmissions, 10 secondes. Donc là l'idée, vous l'aurez bien compris, c'est de travailler sur l'équilibre et déverrouiller le haut du corps, le bas du dos, parce qu'on a forcément des changements de position qui sollicitent les lombaires, et on relâche. Deuxième position, toujours progressivement, on met un pied devant l'autre. Donc là, vous regardez, c'est comme les tests d'alcoolémie dans le temps, on <rire> met le talon contre la pointe du pied, et on forme bien une ligne. Essayez de ne pas faire ce style de ligne-là, ça change tout, et c'est beaucoup plus facile. Essayez vraiment de bien aligner. Et l'idée, c'est de sentir le déséquilibre. Si vous ne le sentez pas, c'est normalement vous n'êtes pas bien positionné. Donc le pied de devant, on s'en fiche et on continue de s'échanger le rouleau de papier toilette. Pour ceux qui sont très en difficulté sur cet exercice-là, vous décalez le pied tac, sur le côté, collé à l'autre, mais sur le côté. Et on enchaîne, on continue une vingtaine de secondes encore de travail sur cet exercice-là. Allez, 10 secondes encore. Et on peut envoyer sur les côtés pour déséquilibrer un petit peu. Donc là, ça déséquilibre bien quand on envoie sur les côtés. Allez, on relâche, on change le pied de devant. Donc, le pied qui était devant passe derrière et inversement, et on continue sur le même principe. Donc, on s'envoie le rouleau, le ballon, le coussin, l'œuf, pour ceux qui sont joueurs. On peut prendre un œuf. hein un œuf cru, un œuf dur. Allez, top, on bloque, on reste dans la position et on ferme les yeux tous. Allez, fermez les yeux, écoutez-nous, on vous dira quand on rouvrira. On essaye de garder l'équilibre. Allez, on sort bien dans les chevilles que ça travaille. Encore un petit peu. L'idéal, comme on vous le dit depuis toujours, vous essayez de mettre quelque chose à côté de vous. Allez, encore un peu, 5, 4, 3, 2, 1, et un on relâche. C'est pas trop mal. Donc là, on va essayer de passer sur un niveau bien supérieur. On va essayer de le faire sur un seul pied. Donc n'hésitez pas surtout à reposer le pied en cas de déséquilibre. Ne hein. vous forcez pas à retenir l'équilibre le plus possible. Et vous repartez toujours sur la même jambe. Ouais. Là, on part que sur la jambe gauche tout le monde. Et on fera la droite après. Mais même si vous êtes déséquilibré, insistez en répétant sur la jambe gauche. pour qu'il y ait quelqu'un qui travaille et ensuite on changera. Allez, on est parti, on lève la droite. Et on s'échange toujours avec les deux mains. Et on peut envoyer un petit peu sur les côtés. Donc la jambe de devant, si, si vous êtes joueur, vous pouvez jouer avec. On peut monter descendre, c'est un petit peu dur. On essaye de trouver le niveau qui vous correspond. Si vraiment l'unipodal, c'est-à-dire sur une jambe, c'est trop trop dur, vous posez le, la jambe droite, vous posez le pied droit loin de vous, sur le côté comme ça. Et vous mettez tout le poids sur la jambe gauche, de manière à ce que ça travaille. Quand bon même. Allez, on change de jambe. Sur la droite, on lève la gauche, donc soit en arrière, soit sur le genou, soit devant, soit ici. Voilà. On n'a pas mis le tutu, mais c'est tout comme. Et on essaie de tenir l'équilibre. Allez, pour ceux qui sont joueurs, vous faites comme Anthony vient le faire, une petite flexion, et on remonte de temps en temps. Allez, ceux qui n'y arrivent pas, vous ne le faites pas, vous maintenez. Là, comme moi, vous maintenez l'équilibre sans bouger. Et là, ça va chauffer un petit peu dans la jambe droite. Et on relâche. On récupère gentiment. Et on va enchaîner avec l'exercice suivant. Une chaise ou un tabouret. Donc, pas compliqué. On s'assoit dessus. Jusque-là, rien de compliqué. On ne touche pas le dossier. Donc, s'il y a des tabourets, vous n'êtes pas embêté. Si c'est une chaise avec un dossier, on essaye de se mettre au bord, les pieds sous les genoux parce qu'on va se lever. Et là, il y en a un sur les deux. Celui qui n'a pas le rouleau de papier toilette va se mettre debout. Et moi, qui ai le rouleau de papier toilette, je vais me lever en lançant le rouleau. Dès qu'Anthony reçoit, il va s'asseoir. On vous montre ce que ça donne si on y arrive. Tac, lui il s'assoit. Dès que vous touchez le rouleau de papier toilette, vous vous asseyez et en remontant, on envoie. Donc là, nous, on s'est mis proche parce que c'est pas pratique, on n'a pas trop de distance. Si vous avez un petit peu plus de place, c'est tout aussi bien. Donc on va carrément s'asseoir, on ne fait pas que toucher. On s'assoit pour que les cuisses travaillent bien et le bas du dos travaille bien. On se redresse et on regarde toujours en face de devant. Attention, je ne renvoie pas le rouleau avant d'être debout. Hein. On en voit souvent certains qui font euh, hop et après qui se relèvent. Non, non, non, on se relève avec le rouleau papier toilette. Allez, on lance en montant et on s'assoit avec le rouleau. Allez, 3. 2. 1. Et on relâche. On récupère, ça sollicite un peu plus au niveau cardio-respiratoire. Donc on récupère un petit peu. Si vous voulez vous hydrater, vous avez le droit. Et pour l'exercice qui va suivre, on va avoir besoin de deux rouleaux pour nous. Si vous avez deux ballons, c'est bien. Si vous avez... Euh, deux petits coussins, c'est pas mal non plus. Deux mini coussins, c'est pas mal. Si de vous vectus, en avez qu'un, au pire, c'est pas grave. Vous faites, euh, comme on va vous montrer là, vous utilisez qu'un objet pour s'échanger. Pour Mais dans l'idéal et rouleau de papier normalement on en a tous au moins deux sinon si C'est hein, ouais, ouais. qu'il faut vite aller faire des courses après la vidéo euh, donc sur celui-ci on va se lever et s'asseoir en même temps donc ce qu'on peut faire on va commencer sans rien lancer on commence tous ensemble vous gardez votre, votre objet on ne lance pas et on essaye déjà de coordonner il faut que vous ayez à peu près le même rythme donc quand on a des niveaux très différents on s'adapte à celui qui est le plus faible, c'est pas péjoratif, hein. c'est comme ça, ça s'adapte à tout le monde et on essaye de garder le même rythme. Donc là, on peut stopper et maintenant, on va lancer le rouleau à chaque fois qu'on se lève. Pas de carambolage. J'ai d'avoir les deux rouleaux aussi dans les mains, d'accord C'est pas le but. Normalement, c'est pas le but. On y va On est prêt Allez. Donc, on coordonne toujours l'élever avec la personne d'en face, typiquement comme si c'était en miroir, et on ne compte volontaire, volontairement pas pour que le rythme soit propre à vous. Concentrez-vous pour coordonner avec la personne, avec votre binôme, on était dur Vous pouvez faire des, des petites variantes pour que ça se frôle, que ça se touche. Donc toujours pareil, les plus joueurs, on va chercher deux œufs dans le frigo, on fait la même chose. Allez, soufflez en vous levant. C'est une blague pour les œufs. Faites pas ça, c'est une source de conflit. Allez, 3, 2, 1. Et on relâche. Ah oui. On récupère le souffle-monte un petit peu. Donc, buvez un petit coup, hydratez-vous. Et on va repartir avec l'exercice. Suis le vent. Donc sur le prochain exercice, on a besoin que d'un rouleau, et on va se mettre dos à dos. Donc là, normalement, euh, ouais, un petit peu. vous voyez bien, on va passer en haut, c'est pour ça qu'on cherche la position. Donc on va se mettre dos à dos, et on va pas se toucher. Donc on se... allez, à une petite dizaine de centimètres. Et là, l'idée, c'est qu'on va passer le rouleau à votre binôme. Donc là, par le haut, tac on monte, on change, on va descendre les bras et on va le chercher en bas. On essaye de garder toujours toujours les genoux tendus. Comme ça, on travaille le bas du dos, la souplesse de la chaîne postérieure au niveau des ischios jambiers derrière les cuisses. Pour ceux qui ont des troubles vestibulaires, donc de l'oreille interne, de l'équilibre, on ne fait pas vers le bas. C'est-à-dire que vous ne faites qu'en haut, vous restez toujours bien droit et on ne fait que se passer le rouleau par le haut, n'allez pas en bas, sinon vous allez avoir la tête qui tourne, éventuellement des nausées, vous connaissez les symptômes pour ceux qui, qui en sont touchés. Allez, on garde les genoux tendus, on souffle bien si possible en descendant, en inclinant le buste vers l'avant et en inspirant en remontant. Allez, 3 encore. 2, 1, et on relâche. Et là, on reste les bras en l'air. Donc, on récupère un petit peu. On espère que les épaules ne vous font pas trop mal. Pour ceux qui ont un petit peu mal d'habitude, vous pouvez faire, mais que vers le bas. Et dans tous les cas, vous pourrez faire l'exercice qu'on va vous montrer maintenant. Donc même position de départ, là vous pouvez vous coller, ça ne dérange pas. Et là on va se passer le rouleau dans un premier temps par la droite, comme ça on se met face à vous. Donc tac, on garde les deux pieds bien à plat et on va passer le rouleau à son binôme. Donc pas trop vite, encore une fois la tête peut tourner. Essayez de regarder toujours devant, vous ne regardez pas le rouleau, vous ne regardez pas derrière. Et on essaye de pivoter de manière à ce qu'on sente dans les lombaires dans le bas du dos que ça travaille. Et on va bien à chaque fois avec les deux mains, donc pas trop vite, allez on change de sens, donc chacun fait au rythme qu'il veut, là il, les têtes peuvent tourner un petit peu, donc vous allez moins vite, vous prenez le temps, ça sert à rien d'aller vite, c'est pour déverrouiller le bas du dos, donc on a le temps, allez encore 3, 2, 1, et on relâche, allez on récupère, Donc là, bah, du dos est bien déverrouillé, et on va enchaîner avec l'exercice suivant, où là il va falloir faire confiance à votre, euh, à votre binôme, donc on va faire des squats, on en a déjà fait dans les séances précédentes, vous en avez normalement tous déjà fait, les squats c'est les flexions, donc pour ceux qui sont les plus à l'aise, on baisse bien les fesses en gardant le dos droit, pour ceux qui sont un petit peu plus douloureux au niveau des genoux, des hanches ou, ou ailleurs, bah du dos, on baisse un petit peu moins. Vous pouvez faire qu'une petite flexion comme ça. Mais tirez bien les fesses vers l'arrière. Ça limite les contraintes dans les genoux. Et là, on va se tenir. Vous mettez les mains sur les avant-bras de votre coéquipier adversaire. Ça dépend comment vous l'appelez. Et on essaye d'écarter les pieds à la largeur de vos épaules personnelles. Propres, pas celles d'en face. Les vôtres. Les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Et là, on va se laisser tomber vers l'arrière. Et ça fait contrepoids. Alors bien sûr, s'il y a une grosse différence de poids entre les deux, il eh ben, faut adapter un petit peu et puis moins se laisser tomber vers l'arrière. Mais l'idée, c'est de faire le mouvement en même temps. Et le contrepoids fait que ça en plus limite les contraintes au niveau des genoux. Allez, on souffle en remontant, en inspirant, descendant. Et plus ça vient, plus vous allez avoir confiance et plus vous allez vous laisser tirer vers l'arrière. Allez, trois encore. 2 on garde bien les pieds à plat au sol. 1 et on relâche. Petite pause et on va refaire une fois avant d'enchaîner sur le dernier exercice. Donc si vraiment vous n'y arrivez pas ou si la différence de gabarit est trop difficile, vous vous mettez là à côté de l'autre, on ne se tient pas à rien du tout. Et on fait les flexions, bras tendus, au même rythme, l'un avec l'autre. Comme ça, ça reste entraînant et ça reste un exercice qu'on fait par deux. On se remet en place. On en refait 15. On souffle en montant. On inspire en descendant. Les mains sur les avant-bras. Et allez, on se laisse tirer vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, si vous voulez aller moins vite, vous allez moins vite, 8, 9, 10, 11, donc les fesses ne doivent pas descendre plus bas que les genoux, normalement on voit bien sur la vidéo les fesses elles ne vont pas plus bas, 12, 13, 14 et 15, on relâche, on marche un petit peu sur place pour récupérer, vous récupérez votre sou, vous buvez un petit coup et on va maintenant vous demander de prendre un seul rouleau de papier toilette, un seul ballon, un seul coussin, le même objet que vous aviez pris au début, un seul œuf. Et on va se mettre face à face. L'idée là c'est qu'on va utiliser toute la partie, c'est pour ça qu'on part de loin, pour venir le plus proche de vous possible pour que vous vous rendiez compte. Donc on se met à une distance d'un mètre cinquante, deux mètres l'un de l'autre. Et on va faire des pas chassés, donc pas sur le côté, en s'envoyant le rouleau. Double tâche, on fait deux choses à la fois, c'est parti, allez. On essaye de faire au moins 4 ou 5 pas chassés et on repart de l'autre côté. Donc la taille des pas chassés, c'est vous qui gérez, nous ça dépend pas mal de l'environnement, parce que le salon n'est pas très grand. On fait du mieux possible pour que vous voyez tout. Allez, donc ceux qui sont dans un espace un peu plus grand, on en fait plus. Ceux qui sont plus à l'aise, on va plus vite. On garde le dos bien droit, les pieds toujours parallèles. Allez, encore. Pour ceux qui sont vraiment à l'aise, on essaie d'accélérer. On va bloquer dans pas longtemps, vous verrez. Continuez, continuez, continuez. Allez, encore un peu. Et là, on va bloquer l'un en face de l'autre, on descend et on se fait 10 passes en bas. Donc les fesses bien tirées derrière, les genoux fléchis, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et on repart. Allez, dans l'idéal, on repart dans le même sens, c'est mieux, sinon le rouleau, il ne reviendra jamais. Allez, à droite, à gauche. Chacun à votre rythme. Allez, encore un petit peu. Il reste 10 secondes. On aura fait une bonne minute de travail sans arrêter. Donc miroir, vous allez au même rythme qu'en face. Et on relâche. On récupère. Et là, on va finir par un petit challenge. On va mettre un, un objectif en jeu. Là, vous allez. Moi, je me mets en position de départ. Anthony en position d'arrivée là-bas. Donc, votre binôme. Vous gardez le rouleau à la main. Vous le prenez à la main. Ceux qui ont un œuf, vous ne le faites pas. Ça. Sinon, il va falloir acheter des chaussettes. Là, on va laisser tomber le rouleau. Et on vise la personne d'en face. Et là, celui qui n'arrive pas, il a le droit de faire la vaisselle. Voilà, donc tu feras la vaisselle parce que j'ai dû me baisser un petit peu On espère que cette séance vous, vous, vous a plu C'est une séance qui bon, se fait exclusivement en binôme Donc si vous êtes tout seul, vous pouvez éventuellement essayer de l'adapter C'est pas évident, l'idéal c'est de la faire en binôme et de la répéter 3 à 4 fois par jour Voilà, vous retrouverez cette vidéo que vous pouvez refaire donc, plusieurs fois sur le site d'été India Et nous on vous dit à très bientôt pour une nouvelle séance d'activité physique adaptée A bientôt tout le monde A bientôt